La région Guadeloupe à domicile, samedi 23 juin de 9h à 14h, la région Guadeloupe se déplace dans la ville de Petitbourg, place de la mairie, en présence de la CCI des îles de Guadeloupe, la Chambre des métiers et la CANBT. Projet, conseil, renseignement, les services seront présents pour vous apporter des solutions adaptées concernant l'emploi, la formation, les aides aux entreprises, les fonds européens ou l'amélioration de l'habitat. Le 23 juin à Petit-Bourg, la région Guadeloupe, la CANBT et les chambres consulaires sont près de chez vous et à votre service. Plus d'informations sur le site internet et la page Facebook Région Guadeloupe.